quest yeah. C'est de quoi je parle, on fait tous des plans Toute la création apprend Le monde est sous-content de la maths La justice doit régner l'univers Face le pays est de pour l'énergie Ciblée, ils disent aux Russes, ils disent Ils disent, ils disent, ils disent, ils, disent. Enfin, ils disent fiches nous Le confort nous plaît tous Dévolue pas vite, qui sera connecté Chaque maître des jeux raconte toi La il règne parmi la masse Le monde est triste, ceux qui manipulent vos émotions Pour l'habiter sont des loups déguisés Beaucoup sont reliés Pas des envoûtements, si Combat, pourquoi t'as encore Je ne suis pas de ton rang Fait des fils aussi, mais pas sur moi Je te vois, elle est protégeable Vais sur moi, le pire arrive en ta direction Tu vois qu'elle fait couiller, pourquoi ici c'est pas juste Je prends le ciel de me faire une abondance Internet va jusqu'au bout, t'es une sur ratée Je me pour mon passé Elle sait que je suis en plus Souvent, faut les ma bénédiction dans la pression, je m'engage en retour offre mon du cachet, c'est notre là. Tu reviendras les gars, concentrez sur vos choix Ok, moi mon je m'en je vos critique. Je suis moi, moi, je suis pas Paris Je rappelle mi matin, un et niveau Un et mental, un esprit, hors du com' Mais on dit rien de bon, parce que t'es pas de notre niveau De retour, si c'est, il s'est décadré, C'est idiot, je suis ce dos, ce en fait La boîte est A vos avant de une mètre Pour certains, en ce temps, et le jugement Donne la messagerie et na c'est Nous sommes donc un mois, il faut pas négocier, ni croire, égale, ne doit fonctionner que idiot. Le passé réactive, ma force intérieure. Je suis mon meilleur rappeur, peut-être que toi c'est mes valides frères. C'est difficile d'attacher à mon esprit, et supérieur à la moyenne. Putain de merde, j'entends des cris. Où suis-je pas dans une arène, ça brille plus chaud. Mais les moyens, le fait est long, les sentiments sont profonds. Fais attention à ne pas m'attaquer, sinon le retour te sera fatal. Évite de me critiquer, vous êtes ou pas, si jamais ton buzz ne m'oublie pas Je pose avec mon sucre au hein, J'entends dans le show, il s'est du papier Ils ne sont pas libres Le gars fait chier, c'est fini pour elle la népharer La gloire arrive le bon, elle apprécie tout Si elle, elle te donnera du blé En hiver, en été, elle te donnera du sel Je suis obsédé par elle, appelle la venus La connexion est vide, le, je bosse dit, pour être le poste. T'es du reste du monde, la terre fait es c'est moi Le rival est la gauche gagne toujours Je veux faire du feu. Allez, c'est tout, la musique est mondiale Mais ma musique domine tes fils <rires>